Aujourd'hui, vous avez 31 ans, vous avez encore la vie devant vous, vous gérez près de 10 millions de dollars d'actifs, donc vous avez près de 10 millions de dollars d'actifs sous gestion. Comment entrevoyez-vous l'avenir à moyen, long terme, notamment par rapport aux activités du groupe ou même par rapport à vous-même personnellement? Alors, sur le moyen terme, déjà sur le court terme, on va prendre sur le court terme, euh, ben, l'idée, c'est de pouvoir ben, servir plus de clients, premièrement, donc aider plus de personnes justement ben, à, à, à mettre en place les mêmes stratégies, les mêmes processus que nous pour pouvoir ben, gagner davantage en visibilité, gagner en part de marché. Euh, sur le moyen terme, euh, l'idée pour nous, c'est de pouvoir ben, faire du, ça va être un, un gros challenge, mais je sais qu'on va y arriver, faire du x10 en termes de chiffre d'affaires, okay. doubler euh, l'effectif au Cameroun, en Afrique francophone de manière générale, euh, parce qu'à un moment donné, voilà, aujourd'hui on est un certain nombre, mais on va on peut pas non plus se démultiplier de par les, les personnes qu'on va accompagner. Donc c'est vraiment de pouvoir recruter de nouvelles personnes, mais avant tout, de former ces personnes-là. Parce que c'est des nouveaux métiers. Donc voilà, quand on parle de community manager, quand on parle de, de médias voilà, c'est des, des termes des, des métiers, des métiers que ben, la plupart des personnes en Afrique ne connaissent pas encore. Sportifs. Donc c'est à nous de par. Ben, nos différents médias sociaux, ma chaîne YouTube, de faire découvrir en fait de nouveaux métiers bah, à, des, à, des jeunes, à des jeunes entrepreneurs en devenir, de les former de par les différentes conférences, de par les différents ateliers qu'on anime sur Internet pour pouvoir finalement bah, potentiellement les recruter et leur permettre bah, de véhiculer davantage ce message. <rires>